Cette vidéo, c'est de vous apprendre avec des mots très simples à quoi servent les finir énergétiques dans votre pratique de crossfit. Donc, si ça t'intéresse, reste avec moi. Hello, moi c'est dunia bienvenue sur ma chaîne qui dédie au crossfit, comme vous le savez déjà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Euh, Aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, assez euh, assez coolos et un truc à savoir. C'est important en tout cas pour votre prépa physique. Si euh, t'es sur ma chaîne en tout cas c'est ce que le crossfit t'intéresse et la prépa physique et les méthodes d'entraînement et les tutoriels et toutes sortes de choses liées au crossfit t'intéressent, donc tu es le bienvenu. Avant de commencer cette vidéo, si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et euh, bah, à commenter et à liker mes vidéos, ça me fera très plaisir. Si tu peux aller faire un petit tour sur ma formation, n'hésite surtout pas. Tu apprendras d'ailleurs, entre autres, bien plus précisément, à quoi servent les filières énergétiques pour ta prépa physique et comment les adapter pour ton futur programme, celui que tu vas créer tout seul. Donc n'hésite pas à aller voir cette formation. On commence donc avec cette petite vidéo mais avant de commencer vous devez savoir que je suis pas en train de vous faire un cours euh, d'anatomie-physiologie. Euh, le but étant de vous faire comprendre à le plus simplement du monde à quoi servent les filières énergétiques. Évidemment, il en va de soi que si vous voulez la, les apprendre bien plus précisément, je vous conseille d'aller euh, euh, bah, d'acheter euh, des bouquins pour ça, d'acheter des bouquins ou même de vous renseigner sur euh, euh, des chaînes où euh, on va parler plus physiologie. Là n'est pas l'intérêt pour moi. Moi, je m'adresse vraiment à un grand public, un public qui, qui n'a pas de notion du tout sur euh, les filières énergétiques. Et du coup, je vais vous en donner quelques-unes, histoire que vous compreniez assez simplement à quoi ça sert. Bah, avant de commencer, du coup, vous devez savoir qu'il y a trois filières énergétiques. Il en existe trois. L'anaérobie alactique, lactique, l'anaérobie lactique et l'aérobie. Ces trois filières-là, c'est ce qui constitue un peu notre cardio en fait, notre cardio mais dans l'ensemble, voilà, toutes les pratiques sportives, ok euh, Les trois filières énergétiques, sans rentrer dans des détails, euh, elles vont servir surtout à l'ATP, l'ATP c'est l'adénosine triphosphate, c'est comme une monnaie d'échange, c'est un peu comme si demain vous allez à la boulangerie et vous, vous avez les baguettes, elles sont devant vous, vous voulez les prendre, mais vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit. Pour les prendre, il faut donner une pièce. Donc, c'est une monnaie d'échange, d'accord La monnaie d'échange, c'est l'ATP. C'est elle qui fait la liaison entre l'énergie et une contraction, ok Donc, pour faire une contraction, il faut de l'ATP. C'est obligatoire. Comme pour avoir une baguette de pain, il faut de la monnaie. C'est la même chose. Donc, une fois que vous avez de l'ATP, on va parler des filières énergétiques car c'est ça qui va renvoyer l'énergie. Et l'énergie, vous en avez besoin pour fournir une contraction musculaire. Il faut savoir aussi que l'ATP, on en produit naturellement dans le corps, mais en très petite quantité, d'accord Et ce qui va permettre de régénérer, puisqu'en fait, comme il faut de l'ATP pour faire une contraction, il faut régénérer parce que si on n'en a pas beaucoup, ça s'épuise dès qu'on va faire du sport. À chaque pratique sportive et activation d'une filière énergétique, on va resynthétiser l'ATP. Resynthétiser, ça veut dire en créer d'autres. Donc en fait, les filières énergétiques, ça sert aussi à ça, à recréer de l'ATP. La il faut imaginer les filières énergétiques comme des petits réservoirs, des petits, des moyens et un grand. Il y a le petit réservoir, le moyen réservoir et l'énorme réservoir. En fait, le petit réservoir il correspond à l'anérobie à lactique, le moyen réservoir à l'anaérobie lactique et le gros réservoir à l'aérobie. Je dis gros parce qu'en fait, bah, il peut durer pas éternellement, mais il peut durer vraiment très très longtemps, c'est comme il y a bien des gens qui courent pendant 4 heures, comme il y a des gens qui courent pendant 10 heures, qu'est-ce qui leur permet de tenir bah, C'est ce réservoir d'aérobie qui est presque inépuisable, puisque sa source d'énergie principale, c'est l'oxygène. Et comme de l'oxygène, on en a relativement euh, euh, facilement, et eh bah, normalement, l'aérobie, tu pourrais la générer, générer de l'ATP et faire en sorte que ça s'arrête jamais finalement, puisque... bah on a besoin d'oxygène donc euh, l'oxygène on l'a facilement on va rentrer dans ce dans ce système aérobique dès lors qu'on va passer au moins deux minutes voire trois minutes d'efforts longs sans interruption ok c'est quand même des efforts qui sont relativement à basse intensité mais qui sont très longs et qui peuvent durer très longtemps donc là on va être dans un système aérobique donc si vous vous mettez sur un rameur et que vous faites 5 km de rameur vous êtes sur un système aérobique Bien sûr, il y a des exceptions, mais tout le long de votre effort, vous serez sur un système aérobique. Vous aurez besoin de respirer. C'est pour ça qu'on vous demandera d'avoir un rythme assez cool pour pouvoir respirer. Ok, on va pas vraiment bourriner parce que si on bourrine, on va être en dette d'oxygène. Si on est en dette d'oxygène, on peut pas continuer dans l'aérobie. On n'y est même pas d'ailleurs. Ensuite, l'anaérobie lactique, là, c'est le, le réservoir du milieu. Euh, Celui-là, il ne nécessite pas euh, d'oxygène, pas principalement. En tout cas, c'est pas ce dont il a besoin. Il produit ce qu'on va appeler des lactates. Donc, il y en a qui appellent ça l'acide lactique. Il y en hein, a qui sont pas d'accord avec le fait d'appeler ça l'acide lactique. Donc, on va pas euh, s'orienter sur ce débat. Mais en tout cas, ça produit ce qu'on appellera des lactates. Des lactates, ça rentre dans le muscle et à partir du moment où il y en a trop terminé. <rire> Il y a une dégradation de glycogène euh, qui est présente dans le processus. Euh, le glycogène qu'on va retrouver notamment dans les glucides. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est important de manger des glucides parce que c'est une source d'énergie pour une éventuelle contraction musculaire. On rappellera donc que l'anaérobi lactique c'est vraiment un temps euh, assez euh, moyen. On on, c'est difficile de donner une fourchette mais en gros la fourchette théorique ce serait euh, entre 30 secondes et euh, plusieurs minutes, deux minutes par exemple d'effort. Admettons... Euh, si on reste dans le, dans le rameur, puisqu'on a gardé, on a pris le rameur tout à l'heure, si je te demande de faire un 250 mètres très rapide, tu mettras probablement bah, une minute à peu près. Euh, bon, bah, pendant cette minute, tu es, es sur du lactique. Tu génères des lactacles, ça brûle un peu les cuisses. Bon, voilà, on est sur ce genre de processus. Ça ne peut pas durer éternellement, mais tu peux durer cet effort. Il est quand même assez puissant, mais il n'est pas... Euh, ultra intense mais il est quand même intense. Ensuite on est sur l'anaérobie ana, à lactique qui cette filière ne nécessite pas du tout d'oxygène bon, d'ailleurs on respire très peu sur ce, <rire> sur ce truc là et en plus de ça ça ne génère pas de lactate donc ça c'est super cool euh, cependant c'est un effort qu'on peut tenir très très peu de temps on part euh, du principe que c'est un effort euh, qui dure entre 0 et 20 secondes euh, si on est sur du rameur par exemple je vais te demander euh, de faire euh, bah euh, 6-8 cal le plus rapidement possible tu vas aller faire ça va durer 20 secondes tu seras mort à la fin euh, bah, c'est ça qu'on veut, euh, il faudra évidemment une récupération un peu plus longue pour récupérer en ATP parce que là pour le coup c'est un réservoir qui se vide comme ça tu vois euh, ça se travaille évidemment ça se travaille. Euh, c'est pour ça que les sprinteurs font que du sprint et c'est pour ça que les ne font que du marathon parce que les sprinteurs en travaillant sur bah, différentes méthodes de training ils vont augmenter cette capacité à la là pour augmenter leur perf euh, et pour faire des meilleurs temps ce qui est complètement logique, nous en crossfit aussi mais on va pas se concentrer que sur ça c'est un effort qui est quand même explosif, très explosif on retrouvera euh, notamment dans l'altéro euh, c'est pour ça que les athlètes puissants sont à l'aise en hétérophilie ce qui est totalement mon cas euh, donc on retrouvera en hétéro et on retrouvera aussi euh, sur des efforts très très très courts et très très intenses alors ça c'est donc les trois filières énergétiques là, aujourd'hui il faut travailler les trois pour, se permettre, pour permettre d'améliorer le plus possible ses qualités physiques, sachant que ces trois filières énergétiques amélioreront évidemment notre endurance, notre puissance, c est, c est, ça paraît normal, notre endurance respiratoire et cardiovasculaire. Euh, mais en fait, le but de travailler ces trois filières-là, c'est d'être un athlète complètement complet, de façon à pouvoir et à la fois être bon sur de la longue distance et être bon sur de la semi-distance et être bon sur euh, de la très courte distance. Le, la filière énergétique qui prône en trois c'est la filière énergétique lactique. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de training, en tout cas de benchmark et de training qu'on re, qu va retrouver là-dedans, mais il faut aussi savoir que des fois, on, bien souvent, on travaille les trois filières énergétiques d'un coup, c'est pas juste un, juste l'autre, juste ce truc, on travaille les trois d'un coup. Par exemple, si on se lance sur un 4 km de running, on va partir assez vite. Le lactique va prendre le, le pas sur le début, ce qui est normal. Ensuite, on va peut-être trouver son rythme, mais son rythme, on va le garder. On va euh, assez rapidement partir sur de l'aérobie. Et la fin, on va le faire en sprint parce que bah, c'est la fin. Donc, il y a les coéquipiers, on doit les battre. Donc là, on va user l'anaérobie à l'actique qu'on a en réserve. Vous voyez ce que je veux dire Les réservoirs, ils ne sont, ils sont pas juste un seul qui s'accène, truc. Non il y a pas mal d'études qui sont montées comme quoi bah euh, les trois fonctionnent toujours en même temps, maintenant on n'est pas sur ce débat là mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui ton job toi en tant que c'est de travailler les trois équitablement mettre un peu plus l'accent sur le lactique parce que c'est ce qui surtout en compétition parce que c'est ce qui euh, prône le plus en tout cas dans les systèmes de compétition en crossfit et donc dans l'idée c'est de travailler ces trois filières énergétiques là pour te permettre de t'améliorer le plus possible et de performer un peu plus en crossfit donc voilà si tu as des questions n'hésite pas à me les poser j'espère que ça t'a un peu éclairci n'hésite pas aussi à faire en sorte que tes, que tes programmations tournent autour de ça et que tu sois parfaitement au courant de quelle filière énergétique tu vas avoir besoin ou non pour tel ou tel workout. Euh, ça, c'est très bien expliqué dans ma formation, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Le lien est dans la barre d'infos. On se retrouve bientôt pour une vidéo. À très bientôt.